Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Vice-président de l'INALCO, Mesdames et Messieurs les Professeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis. C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous présenter, Monsieur le Professeur Michael Duquen. Monsieur Luken est spécialiste d'histoire, art et histoire de l'art et dirige le Centre d'études japonaises de l'INALCO. Parmi ses nombreuses publications, permettez-moi d'en mentionner quelques-unes. L'art du Japon au XXe siècle, pensée, forme, résistance, publié aux éditions Hermann en 2001 et pour lequel il a reçu le prix Shibusawa Claudel en 2002. Les Japonais et la guerre, 1935-1952, publié chez Fayard en 2013, livre qui a été récompensé par le très prestigieux prix Thiers de l'Académie française en 2014. Il est très remarquable que ce fut la première fois que ce prix a été attribué à un ouvrage portant sur un sujet non occidental. En 2015, M. Lukien a publié un ouvrage sur le philosophe Nakai Masakazu et la naissance de la théorie critique au Japon, aux presses du réel. Plus récemment, en 2016, il a publié chez Perrin, Japon, « L'archipel du sens ». Last but not least, Monsieur Luquen nous a fait l'honneur de publier sa traduction de « La logique des comités » de Masakazu dans le premier volume de la revue de notre association « European Journal of Japanese Philosophy ». Encore une fois, merci à vous, Michael Luken, d'avoir accepté notre invitation pour nous parler du Japon grec. Euh, je vous laisse maintenant la parole pour cette conférence inaugurale du troisième colloque de l'association InnoJP. Merci beaucoup de me donner la parole. Merci beaucoup de votre invitation. Je suis extrêmement honoré d'être ici, mesdames et messieurs. Je euh, suis très honoré d'avoir euh, vu ce colloque inauguré par euh, monsieur l'ambassadeur hein, et je suis ravi de voir de nombreuses têtes qui me sont euh, familières et de nombreuses têtes aussi moins familières mais très jeunes et je crois que c'est une grande chance que nous avons à euh, l'énoge d'avoir euh, ainsi un, un enthousiasme de, de jeunes chercheurs pour faire vivre le domaine maybe just a few words in English to begin. I will present in, in French, as you understand. Um, but later on, if you want, we can have a discussion in English. Uh, I'm an art historian. I'm a historian, so I will make a presentation as a historian on a topic that I hope basically it's a question of imagination, the imagination of cultures and the relationship that uh, modern Japan um, established with uh, Greek thought, Greek culture in the late 19th, early 20th century. Um, so I hope it will contribute to the topics that has been selected for this conference today. Um, and um, I will just provide the English translation of my introduction in English so you can understand the broad picture. But afterward, it will be just the quotations that I will um, show on the PowerPoint so you can understand um, the basic lines of my uh, presentation. Thank you. <coughs> so I switch to French. Je, je passe au, au français, si vous voulez bien. L'image du, du Japon grec um, elle a joué dans l'archipel un rôle séminal dans la constitution des champs de la philosophie, de l'histoire de l'art, de l'histoire de l'architecture et bien d'autres. Mais elle est problématique pour au moins deux raisons. Elle est problématique parce que le modèle grec, vous le savez, a été abondamment utilisé par les puissances coloniales pour établir leur domination. C'est la raison pour laquelle les études postcoloniales, qui sont très importantes depuis 20-30 ans, ont davantage souligné la nécessité de sortir hein, du euh, modèle classique que euh, sa nécessaire réinterprétation. Et puis, de l'autre côté, s'agissant du Japon, entre 1890 environ et 1945, hein, vous le savez aussi bien que moi, la Grèce antique a été largement instrumentalisée par le pouvoir. Hein, elle a été mise au service de la domination de l'Asie. Autrement dit, à la question coloniale s'ajoute un problème de légitimité culturelle, hein, puisque l'image du Japon grec hein, interroge en effet la possibilité même de s'approprier la Grèce par une culture hein, qui au départ ne semble pas partager le même rapport au monde. Alors pour essayer de défaire ce nœud ou se mêlent des fils d'ordre éthique et épistémologique, hein, je propose de suivre les étapes de l'imaginaire qui a présidé à la constitution de cette image. Depuis sa première manifestation, fin 17e, début 18e, chez des occidentaux, chez des savants occidentaux, jusqu'à son incarnation dans l'œuvre de philosophes du 19e, 20e siècle japonais. Ce parcours me conduira à développer une réflexion autour de la question de l'imaginaire national, en dialogue avec des auteurs comme Castoriadis ou Anderson, à la fois des philosophes, des historiens, qui ont mis en avant le caractère fantasmé des relations que les individus unissent entre eux au sein des collectivités modernes. L'histoire du Japon grec montre que l'imagination, non seulement ne se déploie pas de façon autonome, mais qu'une tension lui est toujours consubstantielle, qu'elle n'existe que dans une relation complexe, à la connaissance, à l'action qu'elle implique, autrement dit, des rapports de force. Pour le dire autrement, je souhaite prendre de la distance vis-à-vis d'une compréhension, d'une conception de l'imagination idéaliste, voire monothéiste de, de l'imagination, pour mieux mettre en évidence son caractère critique et relatif. Un mot tout d'abord pour reprendre hein, ce que je vous ai présenté dans l'introduction sur la question du rapport entre les études classiques et le colonialisme, j'irai très vite sur ce point-là. Le fait que les études classiques aient été utilisées pour servir euh, la, euh, les projets de, de domination coloniale, c'est un fait avéré, c'est un fait connu, et qui est bien documenté aujourd'hui. Donc je ne le développerai pas ici, mais je vous renvoie aux travaux qui ont été faits sur ce domaine, hein, et qui me semblent un point de départ incontournable. Je présente ici euh, certain nombre des euh, ouvrages de la collection euh, prestigieuse, collection Classical Presences, des Oxford University Press, où de nombreux euh, volumes sont consacrés à cette question. De fait, que ce soit en Inde, que ce soit en Jamaïque, que ce soit en Afrique, hein, le modèle classique, les études classiques, a été utilisé comme un filtre hein, pour euh, à la fois euh, dominer le pays et en même temps euh, former des élites qui sont euh, inféodées. Alors qu'en est-il du cas japonais Au Japon, évidemment, c'est un petit peu différent puisque le Japon n'a pas été colonisé à proprement parler. Néanmoins, il y a des similitudes. D'abord, il y a le cas des boursiers. Le cas des boursiers japonais qui sont venus en nombre entre... 1866, date du début hein, des envois réguliers de, euh, de boursiers appartenant tous aux, aux familles de l'élite, souvent d'ailleurs aux classes les plus hautes de la société. En Europe, aux États-Unis, dans les grandes universités, où, vous le savez bien, euh, l'apprentissage des classiques était la base, même dans les domaines scientifiques. On a à peu près donc 20 000, 25 000, ça dépend des chiffres. Hein étudiants qui au cours de cette période juste donc de Meiji ont fréquenté les universités Cambridge, Oxford et les collèges euh, les collèges américains. Alors bien sûr dès la fin des années 1880 l'apprentissage du grec s'est raréfié, il y a eu des exemptions qui ont été obtenues, hein, de haute lutte d'ailleurs puisque les étudiants protestaient contre l'obligation qui leur était faite d'apprendre le grec hein. ils trouvaient ça très difficile mais enfin il y a d'abord eu, pendant une vingtaine d'années, une obligation pour un très grand nombre d'étudiants d'apprendre des rudiments du grec, qui n'était pas très développé, on n'est pas allé très loin, vous connaissez cette histoire. Néanmoins, il est indubitable que la culture classique a pénétré par ce biais, que ce soit directement par un apprentissage de la langue, aussi minime fût-il, ou par, euh, plus généralement, des références incessantes à l'histoire, à la science, à la philosophie, à la pédagogie, aux mythes de l'Antiquité, à l'art militaire, au droit, ça touche vraiment tous les domaines. Et puis, il y a aussi le cas des euh, enseignants étrangers au Japon, qui sont quand même très nombreux, 2000-2500, qu'ils vont pendant toute la période de Meiji enseigner euh, dans les universités et écoles japonaises. Hein. Là encore, euh, très peu sont ceux qui vont enseigner le grec hein, ou le latin. Le cas le plus connu, bien sûr, est celui de Raphaël von Köber, hein. Et à juste titre, puisqu'il a évidemment... Euh, révolutionner quelque chose hein, euh, au début du XXe siècle, fin du XIXe. Hein, mais euh, beaucoup des grands professeurs, pédagogues qui ont enseigné euh, à l'université de Tokyo, à Kyoto, étaient des euh, classicisants. Euh, on pense à Chamberlain, on pense évidemment à l'Africa Hearn, euh, on pense à Hepburn. Tous ces gens sont des... Euh, des, des personnes qui ont été formées aux études classiques. Chamberlain a voulu d'ailleurs être professeur de grec avant de venir au Japon. Donc ce sont des gens qui euh, ont cette formation que nous avons un petit peu oubliée et qu'ils ont transmise. Là encore, la langue n'a qu'un biais par lequel considérer cette euh, absorption de connaissances, que ce soit en histoire de l'art, que ce soit en littérature, en histoire, en philosophie la culture classique a pénétré de manière très importante. Alors vous le savez tout ça, bien évidemment, mais ce que je veux dire, hein, c'est que les références grecques, hein, si elles sont très présentes dans l'enseignement à cette époque, hein, euh, ont joué un rôle décisif dans le philélénisme japonais qui s'est développé par la suite. Autrement dit, s'il y a un philélénisme japonais, et qui est avéré, on en verra de nombreux exemples entre 1900 et 1945, hein, il n'est pas spontané, il n'est pas euh, quelque chose qui est automatique, ce n'est pas une imitation de euh, l'Occident par euh, les Japonais. Il est même d'abord d'un rapport de force hein, et il est en partie subi. Je passerai maintenant à mon deuxième grand volet qui, après ce préambule au fond, va nous, nous occuper. J'ai mentionné le fait qu'il y a un lien entre le Japon et la Grèce, particulièrement entre 1890 et 1945, et ce lien, il a essentiellement une coloration nationaliste. C'est dans le cadre du nationalisme japonais, de la constitution de l'État-nation, qu'un philhellénisme va se développer. C'est une histoire qui, personnellement, m'a frappé dès que j'ai commencé mes études dans les années 90. Mais j'avais du mal un petit peu à y mettre des mots et à comprendre de quoi il en retournait. Depuis, les choses se sont clarifiées et j'étais très content là, de voir des études commencer à apparaître sur ce sujet. Je vous cite là euh, un passage tiré d'un ouvrage de euh, Noboru, qui euh, est professeur d'études classiques à l'université de Tokyo et qui, soit dit en passant, était euh, encore récemment, président de la euh, société internationale platonicienne, ce qui montre bien aujourd'hui le poids qu'ont les études, euh, les, les, les universitaires japonais dans les études classiques occidentales. Je le cite. « L'histoire de la culture, j'ai un problème, à la fin de la vie, à la fin de la vie, à la fin de la vie, à la fin de la vie, et à la fin de la vie, à la fin de la vie, a été évoquée par la vie de la 英 a la et Kanokogi, politique, et Tetsugako, politique et la politique, Tonaita, les édits Totomoni, été Sare, et Senzen no ont été déçus, Kotoba les Autrement dit, pour résumer en un mot, pour les personnes qui ne comprennent pas le japonais, entre 1945 et l'après 1945, on a eu une occultation rapide de la contribution que la euh, philosophie grecque, et en particulier le platonisme, avait joué dans l'élaboration du discours nationaliste, hein, non seulement chez les spécialistes, hein, mais aussi chez des gens comme Wissugi euh, Shinkichi ou comme euh, Kanokogi et, et, et, et Kazunobu, qui ne sont pas des, des spécialistes. Ces deux cas sont très intéressants, que ce soit celui de Uesugi ou celui de Kanokogi, parce qu'on les associe fondamentalement au nationalisme. Et on a complètement oublié le fait qu'ils ont eu tous les deux un rapport étroit à la Grèce antique. Alors le plus caractéristique, c'est celui de Kanokogi, puisque lui, il a fait une thèse sur Platon. Euh, Kanokogi, aujourd'hui, euh, c'est quand même une des grandes figures de, de, de l'exaltation nationale pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Hein, donc c'est un philosophe. Hein. Il a fait une thèse sur Platon, euh, qu'il a, qu a soutenue en, en 1930. De son côté, Wessigui, c'est un constitutionnaliste, c'est un juriste, hein, mais là encore, et euh, cela, euh, Notomi le montre bien, il a étudié... Euh, la, la, la, la pensée grecque et la manière dont il conçoit au fond euh, le rapport du peuple à l'empereur hein, est en partie articulée à la lecture qu'il fait de la république de Platon euh, d'où le, le titre ici de cet ouvrage « Liso koku no genza » et « Liso étant le titre que euh, l'on avait donné à l'époque à la république de Platon qui aujourd'hui comme vous le savez est traduite par « Kouka » Je voudrais à présent proposer quelques autres exemples pour vous montrer que ce n'est pas un phénomène euh, qui concerne juste une ou deux personnes, mais qu'on a là un phénomène absolument massif, hein, où euh, non seulement chez les spécialistes hein, comme Isugi ou Kanokogi, mais dans les élites en général... Hein, euh, la diffusion de ce discours euh, a pénétré, comment Essentiellement via des traductions, mais aussi naturellement via les euh, séjours que ces personnes ont pu faire à l'étranger ou l'enseignement qu'ils ont reçu de la part euh, de professeurs étrangers. Euh, je vous donne ici euh, des, des citations, je ne vais pas toutes les lire en, en, en détail, mais dans son... Euh, Histoire de tous les pays, c'est en 1888, c'est Guillaume Jugo, qui est euh, un euh, penseur euh, qui est considéré comme l'un des pionniers du nationalisme nippon, qui a été d'ailleurs, et c'est intéressant, le précepteur du euh, futur empereur Hirohito, écrit à propos des Grecs. Hein, euh, ils sont vraiment les ancêtres de l'ouverture à la civilisation, ça que j'aime beaucoup évidemment dans cette citation, ce sont les ancêtres de l'ouverture à la civilisation, de Bomekaïka. Euh, ils ont non seulement su exercer le talent que les dieux leur avaient offert, mais ils l'ont cultivé, c'est la raison pour laquelle le nom des Grecs est le plus éclatant dans l'histoire du monde. On est en 1888, c'est l'année qui précède la rédaction de la constitution de Meiji période tout à fait importante hein. on voit que ces gens là et, euh, donc, avaient le regard tourné vers l'Europe et en particulier la Grèce et ce n'est pas étonnant s'agissant de ce là puisqu'il a passé 5 ans en Europe il fait partie de ces boursiers dont j'ai parlé tout à l'heure autre cas que je trouve tout à fait caractéristique celui de Tomisoro n'est pas à présenter grande voix de, de, du, du nationalisme depuis euh, 1890 jusqu'à 1945, qui par sa longévité a joué un rôle considérable dans les médias. C'est vraiment le, le porte-parole, si vous voulez, de, euh, du, du conservatisme impérial, hein. Et je le cite, l'apogée de la Grèce, c'est le point de lumière qui vise depuis longtemps, que vise depuis longtemps la culture japonaise. Rappelez que, que 2000 ans séparent le Japon et la Grèce ne change rien sur le plan de la proximité culturelle. Quoi qu'on puisse dire, ces deux nations se ressemblent terriblement. Ces deux nations se, rassemblent, se, rassemblent, se ressemblent terriblement. Et puis, euh, je vous propose encore ce, euh, cet extrait de Kitai qui est particulièrement savoureux aussi. Euh, Kitai donc, euh, qui, lui, est un militant euh, politique, hein, qui, euh, euh, comme vous le savez, est un révolutionnaire... Hein, qui a été condamné à mort après la tentative de coup d'État de février 36, qui va écrire en conclusion de son plan général pour la réorganisation du Japon, hein, son ouvrage majeur, hein, dans lequel il appelle à une transformation radicale du pays, en réaction à la menace soviétique. « Le Japon, qui est aux civilisations de l'Asie, ce que la Grèce fut jadis à l'Ouest, a brisé la puissance russe comme les Hélènes ont défait les Perses à la bataille de Salamine. Le réveil de centaines de milliers de Chinois et d'Indiens a commencé à cet instant la paix sans le combat. » n'est point le chemin des cieux. Alors bien sûr, vous me direz, ce ne sont pas des spécialistes, ils ont simplement utilisé la référence grecque comme ils l'entendaient pour servir un discours. Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais ça montre aussi quelque chose de beaucoup plus profond, c'est-à-dire une pénétration de, des références à la Grèce dans la société japonaise de l'époque, Imaginez le contraire, imaginez Clémenceau pendant la Première Guerre mondiale qui appelle la France à combattre, il ne va pas le faire en citant un, un, auteur, un auteur japonais ou chinois. C est, c est, et pourtant, je prends à dessein le, le, le cas de Clémenceau qui, qui est un, un japoniste connu. Donc on n'a pas du tout un rapport euh, symétrique hein, entre les deux, entre l'Europe euh, regardant le Japon et... Japon regarde en Europe, c'est un point connu mais qu'il faut rappeler. Donc la comparaison entre le Japon et la Grèce antique est récurrente chez les auteurs de droite, que ce soit dans les milieux conservateurs euh, ou dans les milieux d'extrême droite, hein. ce qui explique en partie me semble-t-il pourquoi si peu d'études sur le rapport du Japon à l'Antiquité ont été conduites euh, de nos jours, hein, parce que non seulement ce phénomène pointe hein, vers un Japon relativement peu japonais, au fond, mais il ressort de l'imaginaire du nationalisme impérial, hein, voire du totalitarisme. Donc non seulement il est peu exotique, mais il est politiquement dérangeant, voire contre-intuitif. J'aimerais maintenant entrer au cœur de mon, de mon exposé et euh, voir comparer deux modèles. Deux modèles, de, de, deux manières de se positionner vis-à-vis -vis, euh, de cette relation entre le Japon et la Grèce. D'abord le point de vue occidental, puis le point de vue japonais, comme je l'annonçais en introduction. Je commence par le point de vue occidental, je l'appelle le modèle biblique ou le modèle endogène. Je vais prendre trois exemples, celui de Kempfer, Sibold, puis ensuite euh, au moment du japonisme, à la fin du 19e siècle. L'idée d'une proximité entre le Japon et la Grèce est, me semble-t-il, d'après mes recherches, d'origine européenne. La première formulation explicite que j'en ai trouvée se retrouve dans le fameux euh, ouvrage de Kempfer, Histoire naturelle, civile et ecclésiastique de l'Empire du Japon », où euh, Kempfer propose deux récits distincts de l'origine des Japonais, l'un dont il souligne d'emblée qu'il est fantaisiste, hein, qu'il ne saurait soutenir l'examen de l'esprit le plus borné, ça c'est le point de vue japonais, c'est ce que les japonais disent de leurs propres euh, origines. Et puis, le sien, qu'il présente comme étant de nature rationnelle, qu'il attribue à une méthodologie rigoureuse hein, et à l'exercice très important de son propre jugement. Ouais, hein, il est dans la logique de l'époque, où c'est à partir de l'individu et de sa raison que euh, l'on peut expliquer les choses. Alors, après avoir longuement expliqué pourquoi les Japonais ne sont pas originaires de Chine, il postule qu'ils forment une nation originale, au sens de l'époque, la nation, et ajoute « Ce n'est pas blesser la raison et la nature des choses d'assurer qu'ils sont descendus des premiers habitants de Babylone et que la langue japonaise est l'une de celles dont il est parlé dans les Saintes Écritures. » Autrement dit, les Japonais seraient issus de la Mésopotamie, tout comme les Européens. Puis il continue, lorsque les Grecs, les Gaules, les Esclavons passèrent en Europe, peu de temps après le déluge, les Japonais partirent aussi. La colonie japonaise passa alors par les bords de la mer Caspienne, la Tartarie, puis la Corée, avant de franchir la mer et de s'installer dans l'archipel la dans la, dans la, dans, dans que nous connaissons. Ceci dit, Kempfer ne retient cette filiation que, précise-t-il, pour les descendants des plus anciennes et nobles familles, qui ont quelque chose de majestueux dans leur taille et qui ressemble beaucoup aux Européens, tandis que comme un peuple, les petits basanés seraient d'une origine différente. Pour résumer, Kempfer dit que euh, les Japonais sont les cousins des Grecs et des Goths, mais qu'ils ne le savent pas, ils pensent être les descendants de Dieu qui leur seraient propres, alors qu'en fait leur mythologie a été inventée de toute pièce, ils n'ont pas compris que l'humanité, dans son essence, procède d'une source unique. Je passe maintenant à Sibold. Donc, médecin, naturaliste, Philippe von Siebold a vécu à Nagasaki. Vous avez aussi, j'imagine, rencontré son nom et peut-être visité le musée à son nom, à Leiden. Il était au Japon entre 1823 et 1829, et il va en ramener une importante collection d'objets, qui est un de ses legs les plus importants aux études japonaises. Comme il l'explique dans sa lettre sur l'utilité des musées ethnographiques, qui date de 1843, L'un de ses principaux critères de choix dans les objets qu'il ramène hein, est l'analogie avec des formes hein, issues d'autres civilisations. C'est ça qui l'intéresse. Il va euh, remarquer qu'au Japon, il y a des plasticas, il y a des croix gamées. Il remarque qu'il y en a aussi en Scandinavie, en Germanie, en Grèce. Il observe que le nom de Osaka euh, rappelle Osaka, une province hein, du Mexique. Il euh, remarque que, que le phénix sino-japonais ressemble à euh, un, un, un oiseau que l'on trouve dans l'art égyptien. Il, vont, il observe que les pointes en pierre hein, euh, des sauvages koljouches sont quasiment les mêmes que celles autrefois employées par les anciens japonais, etc. C'est etc., etc. une logique, donc, on va dire, euh, euh, analogique, hein, typique de l'époque... Hein qui a comme but quoi, fondamentalement, et il le dit, d'apporter des preuves réelles de la filiation des peuples dans toutes les parties du monde. Autrement dit, on a un monde qui est disparate, éclaté, qui a des langues différentes. Ce qu'il va essayer de faire, c'est de faire le travail inverse, d'essayer de ramener l'ensemble, à travers un travail analogique, vers une source unique. Convoquant l'histoire, la géographie, l'ethnologie, je le cite, la linguistique, tous les moyens donc de la science, Sibold assure que, je le cite, « la culture sociale primitive a, selon toute vraisemblance, pris naissance dans euh, l'Asie centrale ». Alors, vous voyez bien, les indications géographiques de la Bible ne sont pas reprises telles qu'elles. On ne parle plus de Babylone ou de Babel, c'est l'Asie centrale. Hein. Mais l'horizon de pensée reste profondément monothéiste, à savoir, je le cite encore, établir, et vous avez la citation derrière, l'origine unique et divine de notre espèce, suivant un mouvement de reprise mythique hein, d'une genèse à la fois singulière et universelle dont Foucault a bien analysé le mécanisme. Autrement dit, alors que les traditions extra-occidentales sont renvoyées en bloc du côté de l'aveuglement, de l'immobilisme, les genèses post-bibliques, hein, celle de Cypher, en l'occurrence, de Sibol pardon, en l'occurrence, <rire> mettent en scène leur tension interne. D'une part, on a le possédé indigène qui ne comprend pas ses origines qu'il croit divines, locales et spécifiques. De l'autre, on a le savant inquiet qui fonde son analyse sur l'idée que l'humanité possède une source unique, conformément à quoi À ses propres traditions religieuses. Je passe à mon troisième temps. Autrement dit, le japonisme. La rencontre, ou plutôt la visite de Fenolosa en 1884 au Holiyuji, à Nara, est un, un événement extrêmement important qui a eu des répercussions non seulement dans l'histoire de l'art, mais aussi dans l'histoire de l'architecture et aussi dans l'histoire de la philosophie. Que se passe-t-il Fenolosa se rend en 1884 au Holiyuji, il découvre des, des statues, en particulier la Yumedono no Non qui n'a pas été montré depuis des siècles, et il y remarque une influence grecque. Ça le frappe, hein. et c'est quelque chose qu'il va contribuer à diffuser. De la même manière, les fresques du roi ou les peintures murales du roi elles aussi lui apparaissent comme étant le fruit des interactions entre la Grèce et le monde d'Asie centrale au début de notre ère. Autrement dit... Il est le premier à avoir là un lien physique, concret, direct, d'influence entre le monde grec et le monde japonais. Ça va être absolument déterminant. C'est un phénomène qui n'est pas euh, uniquement celui de, de, de, de, de Phénolosa. On a un phénomène de mode à cette époque. Théodore Duret, je vous donne une citation juste à côté, qui est un critique d'art, qui a joué un rôle très important dans la diffusion, la promotion du, de l'impressionnisme, hein, va tenir des propos tout à fait similaires, puisqu'il dit euh, le Japon, lorsqu'il a reçu principalement de la Chine la religion et l'art des bouddhistes, a donc reçu une part d'art grec. Entre 1884 et la Première Guerre mondiale, c'est vraiment la grande époque et ça correspond donc au premier japonisme, de l'affirmation du caractère grec de l'art bouddhique. C'est vraiment un lieu commun de l'époque, c'est répété massivement, et dès les années 1890, on en trouve la trace dans les histoires de l'art général, par exemple chez Eliphore, au milieu des années 1890, ça apparaît comme quelque chose qui est une évidence. Donc ça a quitté le, le, le domaine des spécialistes, et c'est quelque chose qu'on trouve dans le discours commun. Mais au-delà de ces rapprochements, ce sur quoi je voudrais mettre euh, l'accent concernant le japonisme est un autre phénomène qui lui est associé. Pourquoi fondamentalement euh, ces auteurs voient quelque chose de grec dans le Japon Il y a bien sûr des formes, mais il y a beaucoup plus, je dirais, derrière les formes, un effet de contiguïté entre l'art et la vie. L'art japonais, trouve-t-il, est vivant. Ce n'est pas un art qui est mort, ce n'est pas un art où l'artiste est aliéné de la société. C'est un, un monde où la division artiste-artisan n'est pas encore opératoire. C'est un lieu, donc, où le rapport à l'art ressemble à celui que l'on imagine qu'il était dans la Grèce classique. Je vous cite ici ce passage qui me semble tout à fait caractéristique, mais on en trouve des dizaines d'autres dans la littérature, en français, en allemand, en anglais, soulignant cette proximité entre l'art japonais et l'art grec autour de cette idée que l'art y est vivant, qu'il n'y a pas de dissociation entre technique art, art et artisanat. C'est un, un, une citation du début du XXe siècle, d'une artiste d'origine australienne, de Dorothy Mempest. L'art au Japon est vivant, comme il était vivant en Grèce. Il compose et enveloppe la vie même du peuple. Tout japonais est un artiste dans l'âme, car il aime et comprend la beauté. Si tel d'entre nous avait la chance d'être... Comme l'homme de, de notre histoire, elle fait référence à un passage précédent de son livre, qui parvient au cours de son périple dans une île où une race hellénique a préservé toutes les traditions et tout le génie de ses ancêtres de l'Attique, il comprendrait ce qu'un art vivant signifie vraiment. Je pense que tous ceux qui parmi vous se sont intéressés au japonisme hein, ont rencontré ce type de commentaire. Hein. Euh, C'est euh, véritablement hein, une des lignes d'horizon de, de l'intérêt des occidentaux pour l'art japonais de l'époque. Autrement dit, le, le Japon évoque une fenêtre ouverte hein, sur un monde plein, où la vie quotidienne n'est pas séparée de l'art, pas séparée de la spiritualité. Ce que ces amateurs trouvent dans l'art asiatique, hein, parce que ça ne concerne pas uniquement l'art japonais, c'est plus large, hein, c'est une continuité perdue en Occident avec l'origine de l'art, hein, que les réalisations grecques laissent deviner on, on le perçoit, on le devine à travers les Grecs euh, et toute l'entreprise de Nietzsche, hein, par exemple, au milieu du XIXe siècle, va dans ce sens. Hein. Mais la culture, hein, à force de surcharge, à force de répétition, l'a rendue inappréciable, l'a rendue invisible. Donc faire le détour par euh, l'extérieur, le Japon en l'occurrence, permet d'enlever cette couche de répétition et de retrouver l'essence de ce lien fondamental, originaire entre l'homme, l'art et plus généralement la culture autrement dit derrière le japonisme se cache l'idée d'un possible retour à un état de plénitude, à un état de non-aliénation c'est quelque chose de l'ordre d'une image hédénique d'un paradis perdu d'une arcadie, d'un âge d'or qu'on trouve en filigrane vous voyez bien qu'on est dans la même pente, on est parti d'un ancrage, d'un point au XVIIe, XVIIIe siècle où le Japon devait nécessairement être relié à la tradition biblique, puis on est... On a évolué vers quelque chose de plus scientifique, mais qui procède de la même intention, partant d'une genèse unique de l'humanité. Là, euh, on est toujours un petit peu plus euh, loin. C'est euh, le mouvement de déchristianisation des sociétés occidentales a opéré. Mais on voit que ne cesse de se déplacer, de se euh, superposer à des ailleurs historiques. Hein. Euh, une même vision d'une euh, origine, comment dire, monogénésique, monogénétique, d'une genèse unique de l'humanité ou de la culture. Je crois que le Japon grec, des amateurs d'art européens du 19e siècle, est l'un des avatars de cette longue histoire de la survivance hein, du, du mythe édenique. Hein. L'Éden grec, ayant perdu de son mystère par l'effet de l'accumulation des copies, et des citations, s'est métamorphosé, c'est revitalisé au contact d'une civilisation lointaine et méconnue. Pour le dire d'une autre manière, ce n'est pas la recherche des origines, me semble-t-il, qui pose problème, puisque souvent en histoire, on dit que c'est la recherche des origines qui est problématique, qu'il faut délaisser cette approche. C'est davantage la propension à poser une figure unitaire et totalisante comme point départ de l'histoire. Ma première conclusion est donc la suivante, la représentation du monde, telle qu'on la voit dans les premiers discours occidentaux sur l'origine de la culture japonaise, a certes changé, mais sa structure est restée la même. Elle est auto elle est endogène. Les références bibliques ont cédé la place à des modèles civilisationnels, puis culturalistes, mais l'idée d'une source originelle est restée en place, les données ont évolué, mais comment dire, l'appareil à regarder le monde, a conservé sa forme. La faculté qui se cache derrière ces métamorphoses, laquelle est-elle est Pour moi, c'est l'imagination. C'est elle qui découvre des connexions nouvelles entre les objets. C'est elle aussi qui permet au cadre général de représentation de se reformuler, tout en restant identique, de changer la perspective et la manière de voir, hein, tout en les rapportant constamment à un point de vue unique et autonome. Je fais un peu un saut dans le temps, et c'est un peu une gageure, hein, mais... Si l'on réfléchit à la manière dont, aujourd'hui, la question du rapport euh, des peuples à leur culture est posée dans les études historiques, mais aussi euh, dans la philosophie de l'histoire, hein, on voit bien que quelque chose du même ordre est toujours à l'œuvre. Prenez par exemple ces deux auteurs que je citais tout à l'heure, hein, Anderson tout d'abord hein, et, et, et Castoriadis ensuite. Dans, dans son livre, qui a été très influent, vous le savez sans doute, hein, « L'imaginaire national », Imagine communities en anglais. Anderson ne définit pas hein, ce qu'il appelle euh, euh, l'imagination. En tout cas, il ne le définit pas de manière précise, mais on le comprend néanmoins et se contente de mentionner qu'il s'agit d'un lien intangible hein, qui unit des gens n'ayant quasiment aucune chance de se rencontrer jamais, bien que dans l'esprit de chacun, c'est toujours une citation, vive l'image de leur communion. Il associe par ailleurs l'imagination à l'invention, à la création. Et il relève que son pouvoir est encore plus étonnant lorsque, en sus de l'éloignement géographique, s'ajoute la distance historique. Dans euh, son livre « L'institution imaginaire de la société Castoriadis, », hein, Castoriadis, qui a été lu évidemment par Anderson, et je pense que j'aurais peut-être pu commencer par lui, il me semble plus important sur un plan philosophique, que Anderson, hein, s'inscrit aussi dans un cadre marxien. Il est un peu plus précis, c'est pourtant... Euh, le centre de sa réflexion, l'institution imaginaire de la société. Mais là, les passages consacrés véritablement à la définition de ce que c'est que l'imagination ou l'imaginaire sont extrêmement réduits. tient en une page, nous parlons d'imaginaire lorsque nous voulons parler de quelque chose, d'inventer. Là encore, le lien entre imagination et invention est explicite. Il décrit l'imagination comme une faculté originaire, propre à l'homme, de se représenter ce qui n'est pas, de faire surgir de l'intériorité de soi. Des représentations qui n'existent pas et n'ont pas existé au préalable. C'est finalement la capacité élémentaire et irréductible, je le cite, d'évoquer une image. La capacité élémentaire irréductible d'évoquer une image. Je crois que les historiens, les philosophes ont du mal, nous avons du mal à définir ce qu'est l'imagination. On distingue parfois une imagination conceptuelle qui aiderait à se représenter les objets, d'une imagination intuitive qui précéderait toute connaissance, toute expérience. Faculté située en arrière-plan de tout le processus qui va de la perception à l'expression, elle est très difficilement objectivable, parce qu'au fond, elle est toujours à l'œuvre, euh, et il n'y a aucun moment où elle ne soit pas elle-même en action. Chez Anderson, comme chez Castoriadis, l'imagination est couplée, je l'ai euh, précisé, avec l'invention, avec la création, qui en désigne quoi les projections formelles Émergeant de l'obscurité des origines, elle ressort comme une faculté sui generis, hein, auto-centrée, par laquelle l'homme se saisit du monde pour le transformer. Elle relève donc une conception de l'esprit idéaliste ainsi que le montre bien les références que ces deux auteurs font dans leur texte, d'une part à Renan, d'autre part à Hegel. Hein. Mais évidemment, on pourrait situer, citer beaucoup d'autres sources en travaillant, en explorant cette question. Je tombais récemment sur une citation de Simon Simondon qui, dans son cours de 1965 sur l'imagination, euh, définit l'imagination comme, je le cite, « un faisceau de tendance motrice, un motrice, Hatsudoteki, euh, qui anticipe, hein, donc qui vient avant, ce que sera l'expérience de l'objet ». Donc, la proposition que je formule et qui pour l'instant est une hypothèse de travail, c'est que l'imagination est devenue au XXe siècle, en cette fin du XXe siècle, euh, et probablement aussi à notre époque même, début du XXIe, le nom même de cette structure endogène, monocentrée, rayonnante, autour de laquelle le monde occidental se déploie depuis des siècles. Elle est le dernier avatar de euh, la genèse biblique, elle contribue à se représenter le monde, mais elle est aussi une représentation du monde. A ce titre, elle n'est pas universelle, mais relative à d'autres manières, dont on se voit le fonctionnement à la portée. Pour l'étayer, j'aimerais maintenant passer au volet japonais, voir comment au Japon, cette relation du Japon à la Grèce a été construite. Je commencerai par Ito Chuta, je passerai ensuite à Kimura Takataro, et je terminerai par euh, Koyama Iwao. Et si j'ai le temps, je parlerai un peu de Watsugi. La découverte de l'anthasis par Ito Chuta est très connue. Ito Chuta, c'est un architecte. Hein. Au début des années 1890, hein, il va se rendre, ou à Nara, ou au Horyuji, et va être frappé par quelque chose, hein, par le fait que les colonnes du pro j ont un galbe et va se dire, ça, c'est la preuve évidente d'une influence, d'un lien concret, donc, entre le monde grec et le Japon. Puisqu'on les retrouve au Parthénon, on les retrouve à Pompéi, on les retrouve dans tout le bassin méditerranéen. Et en plus, on n'en trouve pas en Chine. Je pense que ça ajoute à l'intérêt de la découverte. C'est là aussi, là encore, quelque chose qui va être très très important. Je le cite lorsqu'on pénètre à l'intérieur du bâtiment principal, on peut voir que les colonnes ont une anthasis, autrement dit un gab, et que les, cons les consoles d'encorbellement sont en forme de chapiteaux, ce qui est très occidental. C'est une copie directe des méthodes indiennes, elles-mêmes originellement importées de l'Occident. Les motifs décoratifs de l'autel du Vénéré principal ressemblent vraiment à des motifs grecs ou assyriens. La logique de fond est la suivante. Les japonais, malgré l'éloignement, étaient capables de ressentir, dans l'architecture bouddhique qui, a été, qui leur a été transmise depuis le continent, la beauté des éléments d'origine hellénique. Ils les ont repris, développés, conservés, plus qu'aucun qu peuple euh, d'Asie. Il existe donc une connexion, non seulement matérielle, mais surtout spirituelle, ancienne, profonde avec les Grecs. Dès lors, les créateurs du nouveau Japon n'ont pas à s'appuyer sur les réalisations occidentales modernes. Au contraire, ils doivent s'appuyer sur leur propre tradition, car celle-ci les rattache de façon plus essentielle à la source du beau grec. Néanmoins, et c'est ça le point sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, il est clair que Ito Chuta reprend Fenollosa. C'est évident. Il l'a ressenti cette relation, il l'a perçu, il y a eu une intuition, il l'a imaginée, mais il l'a reprend de Fénolosa. Fénolosa était son professeur à Todai, Fénolosa s'est rendu euh, à Nara lyuji euh, six ans avant lui, et on a parlé euh, dans ses cours et, et autour de lui. Euh, tout converge pour montrer que ce n'est pas quelque chose qui est absolument autonome. Autrement dit... Cette découverte, cette intuition, elle était déjà préformée dans son esprit, il a réagi à quelque chose qu'au fond il savait déjà. C'est une imagination que je qualifierais de contrainte. Cette découverte de l'antasis par Ito Chuta, elle joua un rôle séminal, elle a connu cette théorie un immense succès. J'ai de nombreux exemples que je pourrais vous donner, mais euh, par exemple, Aisey Yaichi, qui a été un grand professeur d'histoire de l'art à Waseda dans les années euh, 1910 jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, euh, il va fonder en 1920 à Nara une des premières sociétés savantes hein, dédiées à la Grèce, hein, qui s'appelle Niran Association japonaise des études grecques, et chaque année, il emmenait ses étudiants à Nala pour voir les trésors de l'art bouddhique, mais qu'est-ce qu'on disait aux étudiants Que là était donc la source du beau japonais, parce que c'était l'endroit où il y avait eu un contact avec l'art grec. Aller à Nala, c'était se rendre au point de contact entre le Japon et la Grèce, et donc à la source de l'art japonais. Des exemples de ce type, il y en a énormément je ne vais euh, pas tous les citer, mais je me souviens de mon professeur Awaseda Tanoyasunoli, qui se souvient qu'au début des années 70, lorsqu'il était professeur, hein, il a eu l'occasion euh, de se rendre euh, pareillement à euh, Nara. Aizu Yaichi est décédé depuis, donc c'était euh, son professeur, un disciple de Aizu Yaichi, mais il a, lui a fait faire, ainsi qu'à ses camarades, le même parcours. Et la première fois donc qu'il est allé à Nara, au euh, musée euh, national de Nara, on lui a bien montré une petite pancarte qui figure à l'entrée d'une salle avec écrit « Gidisha bijitsukenkyukai ». Donc c'est quelque chose que des générations et des générations d'historiens de l'art, d'historiens de l'architecture ont expérimenté. Et je pense que pour les philosophes, il y a quelque chose de similaire. Bref, ce premier cas montre quoi Je dirais le caractère mimétique de l'imaginaire et la force... Euh, de, de cet aspect de l'imagination dans la construction du récit d'un lien particulier du Japon à la Grèce. Je prends maintenant mon deuxième, euh, mon deuxième exemple. C'est celui d'un auteur hein, souvent moqué qui s'appelle Kimura. Kimura Takataro. Kimura, c'est un historien, c'est aussi un philosophe hein, idéologue nationaliste, hein. traducteur aussi des premières œuvres complètes de Platon à partir de l'anglais. Mais c'est lui-même quelqu'un qui a étudié les langues classiques et qui avait quand même une certaine maîtrise du grec, même si elle n'était pas suffisante pour traduire directement euh, du, du, euh, du grec, comme le feront les spécialistes des années 1930. Au cours de ses études, hein, il va apprendre l'anglais à Mejigakouine, et il apprendra un peu de latin et de grec. Hein. Puis il va entrer à l'université de Tokyo, où il se spécialise en histoire. Hein. Et L'année suivante, il bascule et il passe en philosophie. Et euh, il sera le condisciple de Nishida Kitaro sur les bancs de, de l'université de Tokyo. Euh, parmi ses soutiens, ses proches, euh, quelques noms, Inoue qui qu'il soutiendra... Euh, grande partie de sa carrière, Takayama Chokyu, qui le soutiendra jusqu'à sa mort, et euh, encore Yohanohome, Yosanoteka. Au cœur de son action se trouve l'idée que, confronté au déclin moral du monde, le Japon, pour survivre, doit s'employer à faire vivre l'esprit des plus grandes civilisations de l'Antiquité et surtout ne pas se fourvoyer à reprendre les nouvelles catégories occidentales. Une vraie histoire n'est possible, ce n'est pas, pas un enregistrement rationalisé d'événements du passé, parce qu'il y a toujours un biais idéologique. Donc son but n'est pas la vérité, son but n'est pas la science, dans leur acception moderne. Je le cite, « Le grand historien enjolive la nation et magnifie le peuple ». Donc il est tout à fait clair hein, sur ses objectifs. La nouvelle histoire de l'Antiquité japonaise, dont vous avez un extrait derrière, hein, est rédigé sous une forme quasi définitive en 1912, et par la suite, il ne va cesser jusqu'au début des années 30 de répéter ce discours qui va se développer dans les journaux, dans les conversations assez largement. Il n'a pas de mots, de mots assez durs contre les historiens de son époque. qui ne propose à ses yeux que des visions dégradantes du peuple. Si je résume son récit, ce... Euh, se, se formule de la manière suivante. Euh, les ancêtres des Japonais ne sont pas issus du petit Japon, Shonihon. Ils proviennent d'Asie mineure, du Moyen-Orient, qu'ils ont dominé dans une très haute antiquité. À ce titre, ils sont les ancêtres de toutes les grandes civilisations méditerranéennes. Puis par la suite, ils se sont déplacés vers l'Est, fécondant passage le monde indien. Et ce n'est que dans un troisième temps qu'ils ont poursuivi leur périple jusque dans l'archipel où ils se sont durablement installés. Je le cite... C'est plus simple si j'arrivais à le dire de là, mais... Et il y a il y a c'est assez comique. Plusieurs choses. Vous voyez bien que il y a un décalque de théorie qui étaient déjà présentes en Occident, puisque, au fond, l'idée que le Japon vient de la Mésopotamie, elle était déjà présente chez Kempfer, elle était déjà présente chez Siebold Autrement dit, on a le même phénomène que celui déjà observé à propos de, euh, de Ito Chuta, à savoir une reprise mimétique d'un discours antérieurement formé en Europe. Mais avec Kimura, la relation, l'influence que certains avaient repérée, Circulant depuis la Grèce de part en part du continent eurasiatique, s'est incarné dans le peuple japonais. Le mouvement d'ouest en est se trouve du même cours renversé. La source n'est plus hellénique, mais yamatique. Le Japon possède donc une prééminence symbolique sur le passé. Je le cite un autre passage la philosophie grecque n'est que la transmission fragmentaire vers l'ouest du bouddhisme nippon ce qui justifie une domination politique au présent. Les édits de l'empereur, euh, Tenno, n'ont hein, pas une valeur uniquement interne, mais portent en direction de tous les pays du monde. Alors bien sûr, le récit de Kimola présente, mais l'assume, de nombreux euh, éléments hautement fantastiques, fantaisistes. Zeus, c'est la réincarnation grecque, euh, Athéna correspond à Materas, Apollon correspond à euh, Yamato Takeru, Hercule à Sisano, etc., etc. De même, tous les philosophes grecs ont leur équivalent parmi les grands auteurs bouddhiques, à l'instar des textes romains qui ont décalqué la mythologie grecque tout en revendiquant une antériorité troyenne, une logique de transposition hein, court tout au long de l'œuvre. Hein, à chaque dieu, chaque héros occidental, hein, chaque savant répond une figure locale. Avec Kimula? s'ouvre une nouvelle phase caractérisée par le rapport de force et la, conf et la confrontation, la compétition. Il ne s'agit plus seulement de trouver des points de contact avec la Grèce, c'est-à-dire une légitimité historique au sein d'un système de valeurs foncièrement halogène, mais de renverser la hiérarchie. La prétention des pays d'Europe de l'Ouest à être les, les héritiers naturels du monde gréco-romain est contestée. Une nouvelle découpe dans les cartes du monde est proposée. Le mouvement est double. D'un côté, il y a réaction. L'Europe est niée dans ce qu'elle revendique. Non, vous n'êtes pas les héritiers de la Grèce. Et la Grèce, de toute façon, n'est pas antérieure à toutes les autres civilisations. La filiation avec l'Antiquité des Anglais, des Français, des Allemands se découvre comme un artifice, soutenu par une logique fondamentalement itérative et analogique Un simple changement de paradigme suffit à remettre en cause. De l'autre, il y a appropriation. L'idée d'une source unique, ou du moins principale, de la civilisation pénètre dans les esprits, y être directement lié, est un gage de force, de pureté ou de vertu, dans un univers de concurrence généralisée. Alors bien sûr, l'œuvre de Kimola elle a été rejetée par le monde académique. On l'a beaucoup moqué, Kimola. Il euh, y a des surnoms qui lui étaient donnés. C'est un, un personnage qu'aujourd'hui, on ne parle quasiment plus qu'avec le sourire. Mais les grandes lignes de son récit, autrement dit, l'idée que le Japon est le berceau de la Grèce, euh, qu'il y a une antériorité de l'Asie sur euh, l'Europe, toutes ces idées-là ont circulé dans la presse, dans les conversations. Et plus largement, les années 1910-1920 se caractérisent par l'émergence et la diffusion de discours à s'affranchir du modèle occidental par une contestation frontale de sa prééminence. Donc, par son caractère mythologique hein, et poétique aussi, euh, L'histoire de l'antiquité japonaise de Kimura constitue ce que je considère être le point d'excès en deçà duquel on peut se déployer des représentations sans lesquelles le pays n'aurait peut-être pas pu se projeter 20 ans plus tard dans une guerre à la fois mondiale et totale. Je passe maintenant au cas de euh, Watsugi et de Kosaka. Il me semble avoir le temps, je vais quand même donc développer un tout petit peu sur, sur Watséji, j'hésitais à le faire. Parce que dans son cas, c'est un tout petit peu moins net que chez euh, Kosaka. Vous le savez, Watséji a eu un lien étroit à la Grèce, il s'est beaucoup intéressé au monde grec, il a commencé une histoire de la Grèce à partir de sources allemandes, dont on en a le manuscrit. Et il y a de nombreuses références à la Grèce dans ses premiers ouvrages, en particulier dans Kojijinde, dans « Pèlerinage au vieux temple ». Donc, au Gilles d'une il y a plus de 100 références à la Grèce. Euh, et je ne parle pas des références à toutes les divinités. C'est donc euh, extrêmement présent dans un ouvrage, et c'est là surprenant, qui se propose d'être une redécouverte du patrimoine local, une redécouverte du, euh, du, du, de, de l'harmonique. Mais pour comprendre... Le cheminement intellectuel et le rapport à la Grèce de Watsugi ne me semble pas que Koji Jinde, ce livre qu'il a publié en 1919 et qui marque un petit peu son basculement euh, depuis ses travaux euh, qui s'inscrivent dans le courant un peu de Sheda Kaba, qu'il publie dans les années 10, où il est marqué par l'idéalisme, où tous ses travaux sont consacrés à des auteurs occidentaux comme Nietzsche, comme euh, Kierkegaard, hein, à euh, ce qu'on a appelé parfois un retour au Japon, à partir des années 20, où il va travailler sur Dogen, sur Bachot, puis développer toute sa euh, géographie ou sa, son éthique euh, des peuples, hein, qui l'amène à ré rédiger euh, Fudo euh, un petit peu plus tard, hein, et d'autres travaux du même genre. Hein. Koji Jundé se situe à l'articulation. Je l'ai dit, la Grèce, elle est très présente dans cet ouvrage, mais on, on ne comprend pas bien, à travers Koji Jundé, sa logique. Il faut, je crois, remonter à une série d'articles qu'il publie l'année précédente, entre 1917 et en fait 1918, hein, dans Shicho. Shicho, c'est la revue qui a précédé, vous le savez sans doute, la création de Shiso. Donc euh, elle est créée en 1917, mai 1917, par euh, Iwanami Shigeo, toute récente, toute jeune édition Iwanami, avec comme euh, figure tutélaire qui Raphaël Quebert. Hein. Vous voyez, tout ça est lié. Euh, qui va publier dans cette euh, revue pendant euh, les quasiment euh, deux années de son existence. Et Watsugi, qui en est une des figures centrales avec euh, Abe Jiro et, euh, et, et Abe Yoshishige, va euh, proposer, semaine après, euh, pardon, mois après mois, toute une réflexion qui n'est pas si mignonnant de, de lire comme ça dans son déroulé. On voit en fait un, une logique qui est très différente de ce qu'on voit dans Koji Jende, qui est beaucoup plus une logique de voyage, qui est une logique de découverte, qui est une logique contextualisée, où, où on accompagne le lecteur dans la découverte des monuments. Et lorsqu'on lui parle de la Grèce, lorsqu'on lui parle de la Chine, lorsqu'on lui parle euh, de Nara... On le fait vivre, d'une certaine manière, l'expérience. Là, on a une logique qui est très euh, différente. C'est un euh, cheminement intellectuel qui nous est proposé. On peut le résumer en trois étapes. Un, hein nous avons été élevés dans la culture grecque. Il commence par ça. C'est son premier article en mai 1917. Nous, nous ne en sommes pas rendus compte, mais nous avons été élevés dans la culture grecque. Mais... Il va le préciser juste après. Cette Grèce n'est pas la vraie Grèce. C'est la Grèce christianisée. C'est la Grèce européenne. Deux, deuxième temps important, c'est donc un résumé très rapide que je vous fais. La culture japonaise, antérieure au bouddhisme, qui reposait sur la fusion de peuples euh, d'origine différente, à la fois euh, d'Asie du centre, du nord-est, hein, Tungus notamment, ainsi que d'Asie de l'est, hein, euh, du sud-est, hein, il parle du Siam. Euh, cette culture japonaise proto-historique, c'est une culture de l'insouciance, c'est une culture du désir spontané, c'est une culture, je le cite, de l'acquiescement sans condition. Quant à la naturalité de l'homme, « ningen no » et « shizense ni tais le mujo no kote » Vous voyez évidemment des accents nietzschéens, c'est vraiment euh, report euh, quasiment euh, mot pour mot hein, de, ce que, de ce que dit Nietzsche dans « Le crépuscule des euh, idoles » de son rapport à la, à la Grèce antique. Euh, Autrement dit, le Japon ancien, le Japon proto-historique, le Japon d'avant le bouddhisme, hein, c'est un Japon, euh, c'est la Grèce de Nietzsche. Ça, il ne le dit pas, hein, c'est mon commentaire. Troisième temps, à travers les, les découvertes faites à Nala, donc celle de Fenolosa, celle d'Itochuta, et celle qu'il refait lui-même, hein, puisque il se rend à Nala en 1917... Hein, au moment même où il va commencer sa série d'articles, en fait, juste après avoir commencé sa série d'articles, ce qui me semble intéressant aussi à noter, eh bien, après ses visites à Nala, on réalise, on a réalisé qu'à côté de l'héritage chrétien de la Grèce, hein, avec ses vierges implorantes notamment, qui en sont l'héritage, hein, il y a une deuxième tradition grecque. Il y a une tradition orientale qui a donné naissance au canon. Hein, que derrière Bouddha, donc, il y a Apollon, que derrière Kanon, il y a Aphrodite. Alors, bien sûr, ces deux traditions se ressemblent. Ils notent des parallèles entre, par exemple, la Yumedono Canon Kanon et la Vierge d'Amiens, qui a ce joli sourire, qui, qui, ont leur, ce joli sourire qui, les, qui les rapprocherait. Mais ils note aussi des différences et il considère qu'elles qu divergent fondamentalement au fond. Il dit que les Vierges sont des figurations humaines parce qu'elles ont peur de la mort, hein, tandis que les canons, elles, appartiennent à un monde suprême. Autrement dit, sans pousser plus loin dans cette logique, hein, c'est bien sûr la filiation orientale qui l'emporte. Hein. C'est une filiation qui sera qualifiée au gré des auteurs de vivante, d'intuitive, de dionysiaque, de bouddhique, de spirituel, etc. Hein, le, le, le grand euh, thème du, du, du Japon dionysiaque, euh, jusqu'à Miyazaki, hein, vous le retrouvez. D'une hein, certaine manière, c'est amusant quand on regarde les films de Miyazaki et, et qu'on relit euh, ces textes de, de watsuji des années 10, on voit des, des parentés qui sont absolument euh, spectaculaires. Ceci dit, le mécanisme à l'œuvre n'est peut-être pas ici extrêmement clair. On, est, on voit bien qu'on n'est pas tout à fait comme chez Kimoda avec simplement une confrontation face à face, sorte de logique de, de contre-attaque hein, qui est nette chez Kimoda. On, on amorce déjà un phénomène un peu plus complexe, qui est celui d'un troisième temps, d'un du, dépassement. Euh, C'est surtout chez Kosaka qu'on le voit de, de manière nette. Hein. Je vous donne ici euh, la, la page de, de, de sommaire hein, de son livre euh, « Bunkari Keigaku hein, »,« Morphologie des cultures » de 1939, hein qu'il a commencé à écrire déjà un peu plus tôt, puisqu'il y en a une première version qui sort en 1935, et j'en euh, propose aussi une illustration à travers ce tableau que euh, réalise en 1940 Kitawaki Noboru, qui est un peintre qui explicitement hein, euh, utilise le travail de euh, Kosaka Iwao pour réaliser son œuvre. Ça me semble, au niveau visuel tout à fait parlant, beaucoup mieux que tout schéma que j'aurais pu faire. Je suis très mauvais pour, euh, pour faire des, des schématisations. Vous voyez bien qu'on part d'où On part de la Grèce, hein. si vous êtes attentif, le, le premier, euh, le, le début de la, la, la vous voyez, on, on termine ici par euh, une flèche hein, qui pointe sur le masque de Nô, no, et on commence ici par euh, cette figure d'Aphrodite qui, j'ai pu le retrouver est conservée au musée euh, d'Athènes, au musée national d'Athènes. Euh, elle est très intéressante, je, je, je fais un tout petit développement, parce qu'elle elle est connue comme, sous le nom d'Aphrodite pleurant, parce qu'elle a des yeux en cuivre, hein, qui donc ont rouillé, et euh, l'oxydation fait qu'il y a des sortes de coulées vertes, comme ça, et puis elle a nez cassé. Il ne l'a pas choisi au hasard, hein, le, le, le, le peintre, clairement, c'est une graisse qui est placée à l'origine, mais c'est une graisse qui est qui est pleurée, qui est une graisse qui n'est pas euh, ronde, qui n'est pas douce. C'est une graisse qui euh, porte les traces d'une violence. Et on voit bien qu'à l'inverse, il a mis en regard une œuvre bouddhique indienne qui, au contraire, avec ses yeux clos, avec son asymétrie de profil, euh, avec son sourire euh, léger exprime quelque chose de l'ordre de l'intériorité et de l'apaisement. Naturellement, vous avez une très belle synthèse qui est opérée avec ce masque euh, de, de, de no, qui euh, donc réunit les deux, euh, les deux forces, hein, la positivité de la Grèce et la négativité de l'Inde en quelque chose de parfait. Euh, je euh, vous parle là de ce tableau de Kitawaki, mais on voit bien que c'est une transposition fidèle hein, de la logique de Kosaka. Euh, Kosaka fait d'abord un exposé méthodologique hein, dans son introduction. Il y présente ce que l'auteur retient comme les sept grandes cultures que le monde a connues, à commencer par la Grèce. Hein. Dans ses valeurs, comme dans son projet, hein, le Japon apparaît comme la synthèse de tous les stades antérieurs au déclin de l'Occident annoncé par Spengler. Hein que euh, Kosaka cite est en train de succéder à un empire japonais qui réconcilie et harmonise le monde donc la Grèce est l'origine de la civilisation humaine elle incarne la positivité la source de l'esprit qui se déploie en lui-même toute son énergie est tendue vers la ré révélation de l'être sa relation au monde est fondamentalement esthétique dans la mesure où elle vise à donner une forme parfaite à toute chose c'est pourquoi, explique Koyama la beauté en Grèce c'est le corps harmonieux c'est l'harmonie de l'humanité l'Inde, elle, vient en second alors qu'il est bien conscient qu'il euh, y a euh, un, un, euh, une, une antériorité hein, de, de la civilisation euh, dans cette partie du monde. L'Inde, dans son esprit, n'a pas été capable de fournir l'impulsion que la Grèce a donnée, car la pensée est entièrement tournée vers le négatif. La philosophie indienne, je le cite, a pour principe fondamental le néant. Elle rejette le monde, qui n'est que souffrance. L'esthétique, la culture n'y ont pas de place. Son principe ultime est la libération de cycle, du cycle des réincarnations, autrement dit, la mort éternelle. Positivité et philosophie de l'être pour l'une, négativité et philosophie du néant pour l'autre, les cultures grecques et indiennes forment le couple essentiel de toute la pensée humaine. De l'Inde est ensuite né le bouddhisme, qui sous sa forme grand véhicule, Mahayana, a fécondé la Chine puis le Japon, mais... Comme d'une négativité absolue ne saurait jaillir un mouvement de transformation dialectique, il faut que la pensée du néant indienne ait elle-même été animée par une pensée positive de l'être. Et il revient donc sur cette, euh, ces, ces, ces discours historiques qui ont émergé à la fin du 19e, début du 20e, à savoir c'est au contact des armées d'Alexandre et des royaumes de Bactriane, du Gandhara, que le bouddhisme a acquis la forme qui lui a permis de se propager jusqu'aux confins orientaux du continent eurasiatique. Le Japon est donc le double héritier de la Grèce par l'Europe et la culture chrétienne, par le bouddhisme indien et la Chine. Alors on a vu trois, et c'est ma deuxième conclusion, avant une conclusion générale rapide, trois projections d'un rapport spécifique du Japon à la Grèce. Le premier, celui qu'on a observé à travers Ito Chuta et la découverte de l'anthasis qui caractérise le Horyuji elle est mimétique. On est dans l'ordre du remplacement symbolique. Hein. Quelque chose du genre, vous les Occidentaux, euh, vous voyez une influence de la Grèce chez nous, ce qui légitime à vos yeux une euh, occupation qui ne serait qu'un retour. Hein. Eh bien, nous la voyons aussi, mais nous disons que c'est le signe hein, que nous sommes vos égaux. On est dans une logique euh, de parité. Le second, celui de Kimola, est oppositionnel. Vous dites que l'héritage grec vous donne une supériorité sur les autres peuples. et eh bien, nous, nous revendiquons une possession encore plus ancienne de la Grèce, dont il découle que nous sommes vos aînés. Et tout ça, évidemment, est en partie chronologique, même si les couches ne se séparent pas euh, de manière... Elles se superposent, bien sûr. Et enfin le troisième est dialectique avec Kosaka déjà annoncé par Watsuji. La Grèce à laquelle vous vous référez possède des défauts. L'Inde procède le bouddhisme aussi, mais ce sont des défauts inverses. Le Japon qui est ouvert aux deux traditions en est la synthèse idéale. Autrement dit, le Japon est le chemin de l'avenir. Je dirais même, c'est le chemin de votre avenir. Dans la logique du Japon impérial de l'époque, les discours militaires de propagande vont tout à fait dans ce sens. Donc si pris séparément, chacun de ces discours peut avoir un côté fantaisiste, on voit quand on les analyse conjointement qu'on a affaire à un système, l'imagination n'est pas spontanée, elle s'inscrit quasiment toujours dans un rapport de force, elle connaît des étapes, elle se raffine au fur et à mesure. L'imagination ressort ici quelque chose de la tactique, elle est cette qualité du général qui mène la bataille avec en tête tout un ensemble de paramètres, le terrain, les forces de l'adversaire, ses propres forces, le but à atteindre. La manière dont ces intellectuels ont imaginé un lien avec la Grèce et se faisant leur propre destin parle d'une imagination qui n'a rien à voir avec celle qui prévaut dans les discours sur la centralité, sur l'universalité de la civilisation occidentale que j'ai présentée en première partie. Donc aux intellectuels occidentaux qui mettent en avant l'unicité de leur civilisation mais se cherche inlassablement dans le miroir du monde, qui projette sur les autres cultures la puissance, la puissance de représentation auto-centrée mais constamment changeante, la parole biblique, le nationalisme, la civilisation grecque, la race arienne, l'imagination créatrice, répondre, d'autres savants qui utilisent les mêmes méthodes, afin de lutter contre ces modèles et se recentrer. Mais là encore, ce rapport n'est pas symétrique. Euh La logique de l'un qui se projette, hein, la logique occidentale, n'a pas de doute sur son identité lorsqu'elle le fait, alors que celui qui doit réagir, réagit toujours comme extériorité, il est nécessairement divisé entre ce qu'il pense être, ce qu'il comprend, qu'on perçoit de lui. Si par exemple Kempfer voit les japonais comme un peuple caucasien, c'est pour les assimiler, suivant une conception unitaire de la civilisation, il le dit d'ailleurs nettement, ce qu'ils pensent, leurs traditions sont complètement fantaisistes et absolument euh, euh, incroyables, c'est donc un mouvement d'expansion centrifuge. En revanche, si Kimola dispute aux Européens leur parenté avec les Grecs, c'est parce qu'ils refusent d'être traités de jaune et la hiérarchie qui va avec. C'est un mouvement de contre-attaque. Cet imaginaire est un imaginaire contraint. Il ne peut pas être dans un développement autonome. Il n'est pas endogène parce qu'il doit faire face à des représentations qu'il subit. Il s'inscrit donc d'emblée dans un rapport de force. J'en viens maintenant à ma conclusion générale. Deux points. Le premier est très rapide mais qui est plutôt historique. Pour quand même dire qu'au Japon, il existe une Grèce de gauche. J'ai parlé d'une Grèce nationaliste, une Grèce de droite, mais il existe aussi une Grèce de gauche. Je ne veux pas oublier de le dire parce que ce serait caricaturé tous les efforts qui sont faits par des dizaines et des dizaines de collègues pour euh, s'exprimer dans une autre perspective, ne pas utiliser la Grèce dans cette perspective qui a été celle des années 1920-1945. Je pense par exemple à Hide Takashi, à Murakawa Kentaro et jusqu'à récemment, même si ce n'est pas un délinisant, à... Euh, Karatani Kojin, qui, dans un de ses derniers livres, pose euh, la Grèce au centre de, son, euh, de sa réflexion. Ceci dit, c'est très intéressant le cas de Karatani, je n'ai pas le temps de développer, mais on voit bien comment ces deux modèles, le modèle endogène et le modèle exogène, que j'ai essayé de définir, de l'imagination, travaille désormais conjointement. Il y a quelque chose d'endogène aujourd'hui dans le rapport que ces intellectuels ont euh, développé à, à, à, au savoir grec. On n'est plus comme jusqu'en 1945. Hein. Sa manière, dans ce livre, euh, « Tetsuga Kuno Kigen »,« Les origines de la philosophie », de trouver, comment dire, eh bien une origine, un centre, hein à la philosophie en particulier, à la notion d'isonomie, d'autonomie, me semble tout à fait caractéristique de ce point de vue endogène. Et en même temps, il y a quelque chose de très... Alors peut-être est-ce que je suis euh, l'esprit un peu tordu, mais de voir qu'il a mis tout le centre de son attention, au fond, sur les philosophes ioniens, sachant que l'Ionie, cette partie orientale de la Grèce, a été le point de focalisation de, de tous les... Euh, Hélénistes, tous les spécialistes classicistes japonais euh, pendant des décennies euh, qui ont toujours essayé de, de mettre en avant, non pas le côté attique ou le péloponnèse, mais toujours l'ionie comme centre de la, de la culture grecque. Je trouve qu'il y a dans ce double mouvement quelque chose qui parle bien de cette tension entre deux conceptions de l'imagination, une imagination endogène et une imagination exogène. Pour terminer, donc, une, euh, je, je, on a donc deux modèles. Celui donc que j'appelle endogène, l'autre que j'appelle exogène, qui se caractérise par là, ces deux citations que je mets l'une en face de l'autre et qui me semblent bien résumer cette question. Vous voyez, je ne vais pas citer la première citation de Durkheim dans son cours de philosophie où il parle de ce qu'est l'imagination. Je citerai juste ce passage qu'on peut attribuer à Okakura Kakuzo, à Okakura Tenshin, traduit par Tronkwa dans l'histoire de l'art du Japon, qui sert de catalogue à l'exposition universelle de 1900. Chez les Japonais, l'imagination est fertile. Dès qu'ils ont reçu de l'extérieur une notion... Une excitation intellectuelle, il se fait chez eux un travail personnel qui transforme cette notion, cette excitation, la transpose, l'harmonise, lui imprime un caractère d'intense originalité. La fantaisie d'une riche imagination salit la sûreté de la raison pour modifier les conceptions. Alors évidemment il y a aussi quelque chose là qui est dû à la, à la traduction en français hein, de ce passage, mais le, le japonais est fidèlement rendu, puisqu'on on en a le, la version, euh, qui a été publiée après du reste en japonais. On voit bien, on est dans une conception de l'imagination qui est euh, subséquente hein, subséquente à l'expérience du monde. Euh, on n'est pas du tout dans, dans du « jihachiteki euh, », dans, dans, dans de l'autonome. C'est dès qu'on reçoit une impulsion d'un, eh bien on fait quelque chose. Alors que chez euh, Durkheim, juste devant, l'artiste trouve, euh, il crée l'unité. Vous voyez, on part tout, tout, tout, tout le temps du sujet... Qui, de son propre chef, construit ses images, donc son imaginaire via cette faculté qu'est l'imagination, de sa propre initiative, sui generis. On est dans ce modèle endogène, tandis que du côté de la définition même de ce qu'est l'imagination, dans un contexte japonais fin 19e, début 20e, tout comme on a ce type de discours pour ce qui est de la création, ce sera tout à fait similaire. L'imagination est posée comme une, fa une faculté euh, qui est réactive, qui euh, ne vient pas donc, en premier. Alors qu'on ne se trompe pas, mon but n'est pas de souligner à travers cet exemple une erreur d'interprétation hein, qui serait celle de l'auteur japonais. Autrement dit, que l'auteur japonais n'aurait pas compris ce qu'est l'imagination dans un contexte de reformulation des concepts intenses à la fin de l'ère Meiji mais de souligner que la conception même de l'imagination, de sa place dans le processus heuristique, est subjective, variable et historique. Pour le dire d'une autre façon, en revenant à mon sujet, passer d'un Japon gréco-bouddhique à un Japon de type Grisha-Indoshiki ne consiste pas simplement à intervertir deux points de vue symétriques, mais à changer de système de représentation, passer d'un système auto-centré hors de gène, un système contraint par l'unité, et l'efficacité du regard occidental à prendre position par rapport à lui. Un dernier mot L'imagination est une faculté qui pose problème. C'est un concept qui me semble devoir être encore travaillé. On a fait ce travail pour la question de la création, de l'imitation, mais l'imagination n'a pas encore été déconstruite. Hein. Et je crois qu'il faut déconstruire l'imagination, non pas dans une démarche nihiliste de tout déconstruire, mais parce que je crois qu'elle est entravée. L'imagination même, cette faculté est entravée par l'histoire... Hein. Et il va sans dire que cette question de l'imagination est profondément connectée avec les catégories de philosophie, de philosophie japonaise, de pensée, de philosophie comparée, qui euh, sont à l'œuvre, euh, qui sont mises en avant dans ce colloque. Hein. Parce qu'évidemment, au moment d'instituer euh, ces catégories, de penser ces catégories, l'imagination, elle va jouer. Elle va jouer a fortiori parce qu'elle s'articule à un lointain, à un lointain qui n'est pas nécessairement bien connu qu'il faut connaître, que tout cela se fait avant même que le travail de traduction, de connaissance ait été effectué de manière euh, serrée. Euh, par conséquent, lorsqu'on parle de la philosophie, il me semble que l'on s'inscrit clairement dans une perspective endogène de l'imagination. Au contraire, lorsque l'on refuse de parler de philosophie japonaise parce que euh, on est dans la négation de l'unité dominante, on s'inscrit dans une perspective exogène. Pour réimaginer le monde, comme on dit couramment, je crois qu'il faut avoir conscience que l'imagination elle-même, pas dans ce qu'elle projette, hein, mais dans la manière même dont elle est conçue au-dedans d'elle-même, est plastique, qu'elle peut obéir à une logique du 1, un, à une logique du 2, à une logique du multiple, qu'elle est articulée à la connaissance et à l'expérience, au savoir et à l'action, qu'elle n'est pas indépendante et pure. C'est ce que j'appelle une, une imagination critique, autrement, une imagi autrement dit une imagination consciente de sa plasticité et de ses limites. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, merci. merci beaucoup, Monsieur Luquen, de cette très riche communication et cette analyse de, du rôle de l'imagination. Euh, dans euh, la perspective de ce rapport entre la Grèce et le Japon. Euh, J'ouvre euh, maintenant donc, la session de questions. Oui, euh, Michel Dallisté. Oui, euh, je vous remercie pour cette, cette communication passionnante. Euh, J'avais une question, euh, vous, avez, vous avez cité certains philosophes, et le titre de ce colloque se euh, rapporte à la, à la philosophie japonaise. La définition n'est pas aisée. Euh, on peut dire que Michel Akitao, par exemple, est un des représentants... <coughs> qui lancé en tout cas au XXe siècle des philosophies japonaises. Et euh, justement, en rapport à ce que vous avez dit, euh, ce qui est très clair chez un auteur comme Nishida Kitalo, pas, pas, pas, pas uniquement lui, c'est que, que chez donc, donc, donc, Nishida Kitalo, le, le but est justement précisément de revenir à la Grèce, euh, de revenir à la logique aristotélicienne formelle, tel qu'Aristote l'a conçu dans l'Organon. Alors, non pas de la reprendre et de la copier, hein, de, faire, de la transformer en une japonaise immédiatement, mais de la critiquer, d'en prendre presque la contraposée, d'une certaine façon, et, à partir de là, de construire une, euh, un système philosophique euh, propre. Euh, donc, euh, même la philosophie japonaise en tant que telle, euh, d'une certaine façon, euh, peut apparaître, euh, à ton à raison, euh, comme, une, euh, comme une reprise critique euh, de la philosophie aristotélicienne. Donc je voulais juste euh, connaître votre avis sur ce, sur ce point, euh, étant bien entendu que Tchénizina, c'est une reprise vraiment critique, qui, qui va mieux jusqu'à... alors non pas, non pas dépasser Aristote, parce qu'il en a besoin, il a même essayé d'apprendre le grec... Euh, euh, péniblement apparemment, pour, pour, pour lire Aristote dans le texte, mais en tout cas, très clairement, en tout cas, un réflexe théorique très très fort. Alors je voulais juste avoir votre, votre, votre impression sur cette, sur cette question. Oui, merci pour, pour ce commentaire et pour recentrer mon, mon intervention dans les, dans les débats de ce colloque. Je crois qu'à travers ces exemples que j'ai choisis, euh, j'ai essayé de prendre des points de vue un peu caricaturaux. Mais derrière, il y a un système. Et je crois que ces trois modes, ces trois types de rapports à, euh, rapport à la Grèce, hein, celui que j'appelle mimétique, l'autre que j'appelle euh, confrontationnel, et, et un troisième qui serait donc dialectique euh, de dépassement, euh, ils sont valables bien évidemment dans le cadre de la philosophie. Alors je peux me tromper, mais euh, d'après ce que je... Celle de Nishida, d'après ce que j'entends de vous, euh, il me semble que Nishida serait un petit peu dans un modèle euh, Kimolata Takataro, d'une reprise frontale. On, on, on prend, en effet, on voit bien ce qui s'est passé dans le monde grec, mais on essaie de développer euh, quelque chose qui serait radicalement opposé. Donc je crois que ça peut s'appliquer à, à, au, au cas de Nishida. Du reste, ils sont de la même génération. Euh, Nishida... On se moquait un petit peu de, de Kimola, on en a des traces. Hein. Oui. que sais C'était simplement un fatras d'analogie de, de, sans queue ni tête. Mais au fond, euh, je crois que dans, dans la logique de fond, il y a, il y a un, un parallèle possible. C'est clairement ce que j'essaye de dire. Merci. Monsieur Eugène Robert Merci beaucoup. C'était passionnant, très riche. Euh, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, D'abord, d'un point de vue historique, c'est amusant de voir que la première mention de la Grèce, je pense, au, au Japon, c'est évidemment dans les textes bouddhiques. Et, euh, tra transmis par le chinois, est repris dans des commentaires japonais, et c'est toujours sur le, sous le nom de Yoni, justement. Puisque pour les, les, les Indiens, euh, la, les Grecs, c'était Yavana, c'était les Ioniens c'était les plus, les plus orientaux. Donc il y a peut-être là, alors, je ne sais pas dans quel degré de l'imagination ça se, se situe, mais il y a une sorte d'imprégnation historique ancienne qui, qui doit être... Qui, et, et qui explique peut-être d'ailleurs le, le, le retour à la Yoni... Euh, à travers un, un retour aux sources japonaises. Euh, il y a aussi le fait qu'il y avait quand même une familiarité euh, antérieure avec la Grèce qui date des, des missionnaires portugais, puisque l'un des premiers textes euh, traduits en japonais, d'abord en rômagie en et ensuite en... en, en, en en caractère, ce sont les fables d'Ésope. Euh, les, les fables d'Ésope qui amènent le, la, la première mention, d'ailleurs, de, de l'Europe, du mot Europe. La Grèce, je crois, n'est pas, pas citée dedans, mais il y a la Phrygie. Donc, et euh, ça, ça donne déjà une, une, une sorte d'imprégnation. Et il, a, il me semble aussi qu'il y a une étape importante dans cette euh, imprégnation de la Grèce, qui n'entre pas, qu pas du tout, me semble-t-il, dans, dans votre... Euh, Paradigme, parce que c'est le Keiko Kubidan, c'est cette histoire de, de, la Grèce, de, de la Grèce britannique d'ailleurs, qui, qui, qui est pour le coup, mais qui me semble penser plutôt progressiste à l'époque, et, et qui, qui refait, reformule dans le style romanesque sino-japonais de, de, de, de, de, de, de, de, de l'extrême fin des dos euh, des, des, des idéaux euh, alors je ne sais pas si start est un modèle de démocratie mais euh, en tout cas qui, qui, qui sont qui sont, euh, qui, qui, qui sont présentés comme modèles mais pas comme ancêtres et, et, et d'ailleurs les, les auteurs même ont beaucoup évolué après c'était euh, voilà, quelque alors il, il, il me semble que il y, a, il y a donc un discours euh, grec qui n'est pas forcément philosophique euh, au Japon. Il y a aussi beaucoup de choses à dire sur l'origine le, le, linguistique aussi, parce que là, on a parlé de l'origine des peuples, mais il y a aussi toute une réflexion linguistique. Par exemple, Oyanguren, du début du XVIIIe siècle, lui, euh, dit que les Japonais et les Chinois, ça ne veut pas la même chose. Sauf que le Japonais a gardé euh, la, une langue originelle plus pure que les Chinois. Aussi. Et... Euh, Enfin, et euh, la dernière chose que je voudrais oui, pour Watsuji Titsudo aussi je, je, il y a une, une phase importante de sa pensée qui est le fait et est pour revenir à cette idée bouddhique c'est qu'il euh, il, il, il a étudié la Grèce mais il a étudié, il a étudié aussi le bouddhisme à l'occidental c'est à dire pour lui un bouddhisme pur c'est enfin vous voyez les okay. humains, n'est-ce pas euh, qui serait de, de, de, le Pali, le, le, le, le, le petit véhicule enfin le, le, le, le le Theravada, etc., sur lesquels il voudrait se mettre en, en prise directe du point de vue moral. Alors, il y a, donc, il y a plusieurs, euh, plusieurs sources qui viennent là-dedans. Et puis, je voudrais finir, enfin, le fait que cette, cette fixation sur la Grèce n'a absolument rien de japonais. C'est dans, non seulement dans, tous les, non seulement dans tous les pays, mais en Europe même. Tous les, tous les pays européens se boufflent le nez depuis le XVIe siècle pour savoir qui sera le plus grec. Et, et ça finit par Heidegger. Ça finit pas, Ça finit. Pas, oui merci beaucoup pour, pour tous ces commentaires c'est vrai que le, cette histoire de la relation avec la Grèce elle, est, elle déborde largement de, de, des exemples que j'ai donné euh, le cas de, de Yannou Liuké avec euh, Kéko Bidan est en effet un des grands moments de la diffusion de la, de la Grèce euh, à cette époque. Ceci dit, on met souvent ce texte en avant, mais il euh, y a vraiment une popularité de, de, de, de la question grecque à partir de 1875. C'est là que ça se met en place, euh, quelques coups d'années un peu plus tard. Et on a, il euh, y a des travaux qui ont été faits là-dessus, environ 300 articles, qui, ou livres, qui chaque année, euh, traite du monde classique gréco-romain euh, au Japon, publié entre 1875 et 1945. Ça monte évidemment dans les années 30. Et vraiment, il y, a, il y a quelque chose qui est euh, patiemment construit. Il y a évidemment des, euh, des moments phares. Hein qui font que ça cristallise les réflexions, mais c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus profond qu'on en a souvent l'impression. Et bien sûr aussi cette idée que c'est un héritage qui est plus ancien que Meiji, qui remonte aux jésuites, est quelque chose qui... Non seulement est un fait historique, hein, mais va exciter l'imagination de toute une génération d'écrivains, dont Watsuji, dont Tsuboichi ce Tsuboichi qui, euh, dans les années 1900-1910, va euh, être celui qui va euh, mettre en avant le caractère euh, grec de. comment s'appelle cette. Euh, ah, euh, cette épopée. Euh, Bon, le nom m'échappe. Il y a, y a une, épopée, une épopée bien connue qui, qui, or, qui aurait des, des, éléments, euh, des éléments grecs et qui, me, et qui est de l'époque d'Edo et, et donc Tsuboichi euh, le, le met en, en, en avant. Et il y en a plusieurs hein, de, de ce, ce genre-là. Oui, c'est euh, Yurikawa. C'est euh, l'histoire de Yurikawa, bien évidemment. Euh, le, le nom ne me revenait pas. Tout donc est le premier. Donc il y a aussi, cette, il y a toujours un imaginaire qui, qui travaille hein, euh, dès, dès, dès cette époque. Euh, et bien sûr, ça ne se limite pas à la question du nationalisme. C'est juste l'angle que, que j'ai pris, euh, pris ici avant avec quelqu'un comme euh, Yano, ou après 1945, et même dans les années 30. En fait, pourquoi moi j'ai commencé à travailler sur cette histoire des Grecs, c'était à travers un auteur dont il a été euh, fait mention tout à l'heure, Nakai Masakazu, euh, dont j'ai traduit certains textes, sur lesquels j'ai euh, euh, publié un livre, et qui euh, utilise beaucoup les auteurs euh, grecs, hein, alors même qu'il a été emprisonné en 1937 et qu'il se situe euh, clairement dans un, dans un mouvement euh, antifasciste. allez bon, je sais en français et sur euh, Watsuji, sa relation imaginaire avec la, la sculpture en particulier. C est, c est, il a écrit beaucoup d'art en général, mais c'est vraiment... Il y a cette relation spéciale avec la sculpture avant Nara, mais depuis, bien sûr, dans, dans le foudre. Il, il voit, il voit en Rome, il voit en Londres, vraiment la, la sculpture grecque, et il part beaucoup, euh, et ça, ça impressionne aussi, c'est assez intéressant. Parce que, oui, il a beaucoup d'imagination, im, mais par exemple en Rome, il, il dit aussi, bon, il a été beaucoup d'imagination avec cette narrative occidentale de la continuité entre Grèce et Occident, romanité. Par exemple, sa, sa interprétation, bon, la copie romaine de le sculpteur grec, c'est vide. C'est seulement formalité, c'est seulement rationalité. Bon, la Rome, et depuis l'Europe, a apprendu de, de, de cette Grèce archaïque, Nietzsche, Merci beaucoup pour votre euh, remarque. Euh, seulement en, en partie. Donc c'est aussi une relation imaginaire de distance. Dans cette, dans cette manière qu'il y a vraiment une différence, entre cette narration grecque, de, de, qui a été bon, le, la narration une de la, de, la, de la narration de l'origine en Europe, ou simplement, bon, il y a le Japon, dans, le Japon dans la modernité, dans cette narration que c'est aussi européenne, a le, a le même droit d'imaginer de, de, de, en relation, comme dans le cas de Watsuji Parce que je trouvais très intéressant que pour lui, bon, il peut imaginer sa relation entre Japon et, euh, et Grèce parce qu'il a entendu aussi que bon, la relation entre Europe entre modernité et Grèce c'est aussi imaginaire c'est aussi euh, déformé oui, Merci pour votre remarque qui me permet de préciser un point important j'ai utilisé j'ai essayé de dégager comme ça euh, une, une, enfin, deux axiomatiques hein, euh, mais elles ne se... Limite pas, Elles ne sont pas réservées à, à, à l'Occident d'un côté à, et, et au Japon de l'autre, ni même à l'Orient. J'ai essayé de définir des, des, à partir d'exemples qui se trouvent être pour les uns en, en, en, exprimés en Europe, les autres exprimés au Japon, euh, quelque chose qui est plus général. Et évidemment, comme j'ai essayé de le dire à la fin dans ma conclusion, on voit bien que depuis 1945, il y a un rapport... Imaginaire au monde grec qui est beaucoup plus, ce que j'appelle, de type endogène euh, et beaucoup moins confrontationnel. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à telle ou telle culture, telle ou telle nation. C'est des modèles que j'ai essayé de, de dégager d'une réalité historique. Donc, bien sûr, on a au Japon la possibilité et, il y a même une tension constante vers la définition d'un modèle endogène, au fond. Toute l'histoire de cette définition que j'appelle d'un modèle dialectique de dépassement, elle s'articule sur quelque chose qui existe, mais elle veut aller au-delà, et elle, elle, aspire, elle aspire à, à une sorte d'autonomie elle va l'acquérir du reste hein, par la connaissance, par la traduction par euh, euh, cet énorme travail qui fait que euh, dans les années, depuis les années 80-90 on a au Japon euh, davantage de, de professeurs dans les universités spécialistes du monde grec qu'en Grande-Bretagne hein, euh, pas, pas dans le secondaire mais seulement à l'université. Donc voilà merci pour votre question. Évidemment je suis d'accord avec vous sur le fond bien sûr il y a une possibilité, il y a une il y a un parcours qui permet aux, aux, aux intellectuels, aux artistes japonais, de, de, de, ce mouvement autonome, spontané, parce que c'est extrêmement puissant. C'est sans doute une construction, c'est une fantaisie, ça ne marche pas, c'est faux, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est extrêmement efficace, c'est extrêmement puissant. Merci. Y a-t-il d'autres questions Et du coup, alors je rebondis enfin, sur ce que vous venez de dire. Il me semble que la tension qui est au cœur de votre exposé, c'est-à-dire entre cette imagination, enfin, c'est la Grèce qui va être enfin, construite par les représentations que les, enfin, que les, que les professeurs vont en avoir, enfin, des milieux universitaires, etc. Et cette Grèce après qu'on se réapproprie une fois qu'il y a tout ce travail qui a été fait et qu'on peut s'en servir comme l'objet vraiment de création. Est-ce que, finalement, ce sera une graisse démiurgique ou bien une, une graisse héritée Enfin, je, je formule ça très mal, c'est horrible. Mais comment, comment, le, comment, comment le dire euh, li, Enfin, voilà, enfin, l'imagination... Et l'imagination de cette Grèce, est-ce qu'elle sera toujours finalement euh, obligée d'être subsumée sous la connaissance scientifique qu'on va avoir et épistémique Ou est-ce qu'il y aura vraiment cette marge où on va pouvoir en jouer et euh, en faire autre chose à partir de ce qui serait proprement japonais et irréductible du coup à cette... Euh... Enfin voilà, est-ce qu'on peut penser la Grèce sans essayer de se l'approprier Ce serait ça ma question à partir de votre exposé. — Certainement, certainement. Euh... Mais j'ai l'impression que je vois deux, deux branches dans, dans, votre, dans votre commentaire. De, de, de, et la deuxième, j'ai plus de mal à la rattacher à, à ce que j'ai essayé de, de dire et donc je sais moins comment vous répondre. Mais en ce qui concerne la, la, la première, oui, il me semble qu'il y, y a un modèle qui est... Euh, Réactif qui se fait par rapport à ce qui paraît être euh, un modèle dominant. Je l'ai mis en avant pour le cas japonais, mais en effet, j'aurais pu le mettre en avant pour le cas euh, singapourien récemment, euh, indien bien sûr, ou allemand vis-à-vis euh, -vis de la France euh, au 18e, 19e siècle, vous le savez tous. Donc, c'est ce, ce modèle confrontationnel, oppositionnel. Euh, de l'autre côté, il y a un modèle qui, qui est plus endogène, qui euh, met en avant quelque chose de spontané dans ce, le rapport qu'on peut établir avec euh, ce, ce, euh, ces images. Euh, je, je suis incapable de trancher, de savoir et de proposer euh, si tel modèle est plus efficient que l'autre. Je les constate simplement de, de point de vue euh, d'historien euh, et je vous, les, je vous les livre. Ensuite, euh, est-ce on, on va pouvoir... Euh, euh, comment est-ce qu'on va pouvoir euh, les travailler ben, Je crois qu'on peut les travailler seulement l'un par rapport à l'autre, au fond. Il n'existe qu'en tension l'un par rapport à l'autre, ce modèle endogène et ce modèle exogène, même si, euh, évidemment, le modèle endogène, il prétend toujours qu'il est euh, le seul et l'unique qui, qui est valable. Merci. Ah, bonjour, Simon et Bersaud. Merci beaucoup, Monsieur Wiken, pour euh, ce, euh, cet exposé très intéressant. Moi-même, je travaille sur un philosophe japonais, Kuki Shuzo, qui était un, un énorme adorateur des Grecs. Hein, son maître, c'était d'ailleurs Raphaël Köber et Iwa Totei, euh, au premier lycée. Euh, donc, été vraiment euh, ça beaucoup intéressé votre exposé. Euh, J'avais une petite question à vous poser. À un moment, vous dites que euh, le, donc, le schéma de Kimura Takatalo. Euh, qui est un schéma de confrontation hein, selon lequel eh bien, euh, euh, ce serait plutôt le Japon qui serait à la source de la Grèce et finalement de toutes les civilisations du monde. Euh, et après vous dites que ces idées vont, être, euh, vont se répandre dans les conversations de salon et euh, vous, faites un, vous proposez un rapport de relation de cause à effet entre donc, les idées de, de, euh, de Kimura et euh, la guerre 20 ans plus tard, 20 ans, 30 ans plus tard. J'étais un peu surpris parce que, euh, moi, il me semble que quand je lis euh, des philosophes des années 30 ou euh, au-delà des intellectuels des années 30-40, ce n'est pas vraiment ce schéma qui prévaut, mais plutôt le schéma dont vous parlez d'ailleurs euh, en, en ce qui concerne les œuvres de 39 et de 40 pour Koyama, euh, le schéma plutôt dialectique de synthèse qui est d'ailleurs c'est ce que disait aussi l'excellence monsieur l'ambassadeur hein, la synthèse entre le bouddhisme japonais et l'occident c'est encore très répandu même il disait ça il y a quelques années donc ce, ce schéma de synthèse dialectique il est toujours vivant et me semble-t-il c'est plutôt ce schéma qui prévalait le schéma de base hein, que tout le monde disait à l'époque donc euh, voilà, une... voilà juste une petite question euh, et après oui pour l'imagination euh, donc, euh, euh, vous dites hein, qu'il faut aller au-delà du schéma binaire entre ce que Kant appelait euh, l'imagination productive et l'imagination reproductive, hein, qui est après reprise par, par beaucoup de gens, ce jusqu'à la réinterprétation euh, du kantisme par Heidegger et, et au Japon par Mikiki aussi dans la logique de l'imagination. Donc, euh, au-delà de ce schéma binaire... Euh, Général, hein, pour, pour tout le temps, vous, vous euh, proposez d'ajouter le, le critère des rapports de force. Donc je me demandais euh, si, euh, voilà, je pense que vous n'avez pas encore des conclusions fermes là-dessus, mais euh, vers quel chemin vous alliez si le critère des rapports de force était essentiel à la faculté de l'imagination ou si c'est un attribut euh, accidentel, voilà, c'est question en vrac. Merci, merci beaucoup, Simon. Euh, Ces deux questions, et surtout la, la deuxième, est particulièrement intéressante, elle me permet vraiment de clarifier, en effet, ce que j'essaie sais de dire. Et vous, avez, vous avez raison. C'est tout à fait cette question-là du rapport de force qui me semble à prendre en compte et qui, jusqu'à présent, est relativement peu pris en compte lorsqu'on considère la faculté de l'imagination. Euh, je, je, je suis d'accord aussi, je ne suis pas encore en mesure de le développer davantage. Et, et, et je ne sais pas si je le développerai. Euh, en tout cas, je... je, je c'est clairement, clairement au cœur de mon travail euh, et je vous bon, remercie de, de le pointer et je le, je le, je le dirai. S'agissant de la remarque de, sur Kimolata Takatalo, j'ai dit qu'en en fait, il me semble que le côté excessif, caricatural de l'œuvre de Kimolata Takatalo a servi de point d'excès en deçà duquel a pu se, ont pu se développer d'autres types de réflexions qui ont conduit à la guerre. C'est dans ce sens-là. C'est parce que c'est facile de dire « ah bah oui, voilà, bon ». C'est tellement ridicule que tout ce qu'on dit en dessous, évidemment, d'une certaine manière, est légitimé puisqu'il fixe le plafond de, de, de, de la relation en termes, en termes d'intensité. Bien. Euh, merci beaucoup pour vos questions. Je suis euh, dans l'obligation de, de clore ici donc, cette première conférence. Euh, thank you. Merci, merci encore. Hein.